Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on fait un Disney Book mais on fait un nouveau format de Disney Book. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de rendre ce format plus interactif et je suis super contente de vous annoncer qu'à partir de maintenant pour les prochains Disney Books, il va y avoir un nouveau système de concours qui va être mis en place. L'objectif c'est que vous puissiez chroniquer les books. Avec moi. Pour vous expliquer le concept, c'est très simple. À chaque fois, à chaque fin de Disney Book, je vais vous proposer de remporter un livre. Mais attention, qu'on soit bien clair, la personne qui remportera ce livre sera tenue de euh, lire le livre et de me faire un retour en vidéo que je pourrais inclure à la fin de ma vidéo pour qu'on puisse confronter nos avis dans le Disney Book d'après. Donc, il faudra que les personnes qui participent à ce concours jouent le jeu, parce que s'il y a des personnes qui reçoivent le livre et qui derrière ne feront pas ça et eh bien j'arrêterai ce système tout bêtement donc je compte sur vous ma Pixie Army pour jouer le jeu et pour le premier je vais faire très fort puisque euh, je vais vous faire gagner un livre un livre qui est très convoité qui est ce livre ci donc c'est le livre Pirates des Caraïbes Disneyland Paris m'en a renvoyé un exemplaire exprès pour vous en faire gagner un donc je compte sur vous euh, pour aller en barre d'infos et participer mais n'oubliez pas bien évidemment que vous serez tenu quoi qu'il arrive, de me faire un retour en vidéo afin que je puisse l'inclure. Autre chose du coup, euh, par rapport à ça pour l'instant en tout cas il n'y aura que les personnes majeures qui pourront participer pour des raisons de droit à l'image c'est plus facile pour moi gardez bien ça en tête puisque je précise si jamais vous n'êtes pas prêt à vous filmer derrière et à lire assez rapidement pour qu'on puisse euh, pouvoir entretenir ce format de vidéo ne participez pas s'il vous plaît en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir moi je suis super contente de vous faire gagner ce livre qui a été un véritable coup de cœur pour moi et j'ai hâte que la personne qui le reçoive me donne son avis en retour donc aujourd'hui je vais vous parler de quatre livres et le le premier dont je voulais vous parler et c'est drôle parce qu'il match... oh pas mal ah. le premier livre dont je voulais vous parler et c'est drôle parce qu'il match avec mon t-shirt il s'agit de ce livre-ci alors c'est un livre assez ancien que vous trouverez pas actuellement dans le commerce mais euh, c'est une véritable pépite et il fallait que je vous en parle donc ce livre s'appelle le monde de Mickey Mouse par Robert Timan e. Il se vendait à l'époque 39,50€ et il les vaut largement, croyez-moi. Euh, donc, c'est un livre qui est dans un écrin comme ceci. Vous voyez, il vient d'une série de livres de la collection Naïve qui est géniale. Et en fait, ce livre-ci m'a servi pour ma vidéo euh, des 90 secrets sur Mickey Mouse. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Elle m'a demandé tellement de travail vous avez pas idée donc c'est une vidéo pour laquelle j'ai voulu relire tous les livres Mickey que j'avais en ma possession dont celui-ci pour être très honnête moi c'est des livres que j'ai pas payé plein pot, que j'ai acheté sur le bon coin à l'époque où je faisais beaucoup de recherches de livres et celui là j'ai pas dû le payer plus de 20 euros et quelle pépite ça a été en plus d'être un art of ultra complet j'adore le style d'écriture de l'auteur c'est vivant c'est facile à lire agréable ça regorge de petites anecdotes même si vous connaissez bien votre sujet il est parfait et surtout la grande force de cette collection en dehors du fait qu'il y ait un bel écran c'est euh, le fait qu'à l'intérieur vous avez plein de petites pièces en fait c'est un livre qui est ultra interactif en fait ce qui est génial c'est qu'au gré de votre lecture vous avez l'impression de posséder des pièces originelles parce que ça a été dupliqué au bon format etc alors il y en a certaines qui sont en anglais puisque vous avez comme les originaux et c'est tellement génial, ça rend la lecture tellement plus vivante et honnêtement euh, le livre fait combien Il n'est pas très long à lire, hein euh, il fait 60 pages environ. Mais si vous prenez le temps de bien examiner chacune des pièces, etc., vous y passez quelques heures quand même. Mais c'est tellement captivant qu'honnêtement euh, en quelques minutes ce sera lu. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre si ce n'est que franchement je vois pas comment il pourrait être plus parfait. Peut-être qu'il pourrait être plus dense, mais... Honnêtement, je peux pas euh, enlever une étoile à un livre parce qu'il n'est pas assez long. Ça prouve la perfection du bouquin, donc je lui mets un 5 sur 5, c'est un énorme coup de cœur, ça fait partie des livres de ma bibliothèque que j'adore. Un livre qui est devenu assez rare, donc je sais pas exactement quelle est sa cote actuelle. Je dirais que s'il est en dessous de euros, ça vaut le coup de le prendre. Après, ce n'est que mon avis. Le second livre que j'ai lu, et c'est pas vraiment dans l'ordre, mais c'est le « Art of the mondes de Ralph 2 ». Vous avez déjà ma critique en ligne euh, sur la chaîne. Elle date de décembre dernier et c'est une critique sans spoiler. Et euh, si vous avez vu cette... <rire> et si vous avez vu cette critique, vous le savez sûrement. Mais c'est pas un film que j'ai aimé. Au contraire, j'ai été extrêmement déçue. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de ce art of Alors, il faut savoir que le art of, je l'ai reçu peu de temps après avoir vu le film en avant-première en France en novembre dernier et en fait ça correspondait à peu près à la date de sortie américaine donc le Art of était déjà sorti. Euh, comment vous dire que le Art of est un chef-d'oeuvre, je l'adore vraiment. Dans la collection des Chronicle Books c'est l'un de mes préférés donc ce livre aussi est en anglais, le précédent était en français. Je ne sais plus combien je l'ai payé honnêtement, 35 euros. Le petit bémol que j'y vois c'est vraiment un bémol nul, hein, mais c'est quand même un bémol, c'est le fait que la tranche soit bleue, le premier est noir, et du coup ça va pas du tout avec, voilà, j'avais besoin de le dire, ça ne sert à rien, mais voilà. La couverture est magnifique, elle a un design qui est génial, et on se demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas ce design dans le, dans le film à aucun moment, mais je trouve ce design de D absolument magnifique, donc voilà, je tenais à le dire. Et en fait, à l'intérieur... Ce livre, c'est une pépite. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de textes, il y a énormément de dessins, et il y a surtout énormément de scènes coupées. À tel point que je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ces scènes coupées dans le film, en fait Tout ce que j'ai détesté dans le film, c'est ce que je pense qui manquait pour qu'il me plaise, et qui se trouve finalement dans cet art-of. Vraiment je vous recommande cet art-of si vous aimez les mondes de Ralph. J'ai beaucoup aimé les designs, les dessins, les recherches des personnages, notamment l'évolution de Yes. On y apprend beaucoup de choses. C'est vraiment un art-of qui vous apprend des choses, contrairement à certains où on reste un peu sur sa fin. Là, c'est vraiment l'un des meilleurs. Honnêtement, l'un des meilleurs. Il y a juste un truc qui m'a perturbé, c'est qu'à aucun moment on nous parle de l'histoire. On nous parle de plein de détails. On nous parle d'une chanson, on nous parle des princesses, on nous parle d'un milliard de scènes coupées, mais on nous parle pas de comment a été... Imaginez l'histoire, et ça, j'ai pas trop compris. On part sur un si ce book assez positif, sachez-le, hein, puisque à ce livre, je mets également la note de 5 sur 5. 4,5 sur 5, allez. Mais c'est vraiment un bon coup de cœur, et euh, je vous le conseille. Allez-y. Si vous comprenez un minimum l'anglais, Prenez-le. Ah, j'ai le nez pris, c'est une catastrophe. Si je parle du nez, la Pixie Army, c'est normal, je suis un peu malade, hein, voilà. Donc, le troisième livre que j'ai eu, et c'est le livre que m'a offert Laura, The Castle Collection, donc c'est un livre en anglais. Il faut savoir que je voulais me l'acheter il y a un petit moment déjà, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon et elle, elle l'a trouvé, alors je sais pas comment elle a fait. Je vais voir si je vous trouve le lien malgré tout pour, le, pour vous le mettre en barre d'infos. Et en fait, c'est un livre en anglais certes, mais qui est très court, très facile à lire puisque c'est un livre pour les enfants qui parle des châteaux des princesses et de comment ils sont constitués en fait, de comment sont les pièces, de qui ils résident. Je m'attendais à un bouquin de gamin et en fait... Pas du tout La présentation reste assez sobre et adulte. Les pages sont très grandes et c'est très bien parce qu'il y a des détails qui sont vraiment minuscules. Donc on les voit pas plus que ça. Il y a des scènes qu'on voit dans les films mais il y a des scènes qui sont imaginées. C'est plutôt pas mal parce que du coup on voit un petit peu mieux. Bon alors j'ai du mal à comprendre la conception de certains châteaux mais bon ça bref. On a une description courte de chaque personnage dont des personnages qu'on a vus une demi-seconde à l'écran, je pense notamment à la servante de Mérida que j'avais complètement oubliée, il y a un paragraphe sur elle enfin il y a certaines pièces du coup qui ont un petit encart mais c'est généralement des pièces qu'on a vu dans les films et c'est drôle parce que du coup on voit les évolutions entre les différents châteaux le classement est fait de façon alphabétique, c'est trié par prénom de princesse, sachez-le voilà ça peut être un peu perturbant au début, par contre il y a un truc moi qui me perturbe à mort c'est la façon dont sont pensées certaines pages, c'est à dire qu'il y a des personnages qu'on voit pas du tout, alors je pense que par exemple on voit pas du tout les méchants parce qu'ils habitent pas dans le château Par exemple là je suis sur la page de Cendrillon On n'a pas du tout euh, Treven ou ses sœurs Et il y a surtout des princesses qui se sont fait mais complètement boycott Genre il est où le château de Tiana les gars Alors je sais qu'on le voit pas dans le film Mais ça aurait été un, un véritable défi au final de voir à quoi est-ce qu'il aurait pu ressembler. Genre de voir où est-ce que vivait le prince par exemple. C'est bien beau de nous montrer le château de réponse, mais le château de réponse, on l'a pas vu. Donc pourquoi est-ce que on voit plus l'intérieur du château de réponse que celui de Tiana On aurait pu avoir une, totalement une création originale. Et ça, je vous avoue que j'ai été déçue, la pixie army. Du coup... C'est un livre que moi je conseille Là il y a marqué qu'il coûte 17 livres Donc je sais pas combien ça fait exactement en euros Et à combien on le trouve actuellement Moi je mettrais 4 sur 5 J'enlèverais un point sur le fait qu'il n'y ait pas Et aussi sur le fait du prix Parce que s'il coûte 20 euros Je trouve qu'honnêtement ça fait cher quand même Pour un livre sur des châteaux Qui est quand même somme toute assez court, assez concis qui est je pense de base plus destiné à un en public enfant qu'adulte donc ça reste cher, je trouve pour ce que c'est je pense qu'à ce prix là on peut quand même avoir euh, de bons livres, je trouve qu'à moins de 15 il vaut son prix, à plus de 15 ça commence à faire mal au porte-monnaie hein. mais en dehors de ça, honnêtement c'est un très beau livre si vous aimez l'architecture, si vous aimez le monde des princesses et si vous aimez les livres qui font pas trop bébé foncez, je vous conseille et enfin le dernier bouquin et euh, je vais être très honnête, ma critique va pas être très longue sur celui-ci c'est le Pierre Lambert de Pinocchio Donc je vous avais déjà chroniqué celui de Bambi Que je vous invite à retrouver dans la playlist Disney Book Je me suis acheté celui-ci Il coûte le même prix donc 39,95 Ce qui reste cher pour un art-of Mais qui reste le tarif normal d'un Pierre Lambert Donc on retrouve une présentation similaire Je crois qu'il n'est pas exactement de la même dimension que le Bambi Donc ça m'a un peu perturbée euh, La couverture fait très classieuse Donc ça j'aime beaucoup Après on retrouve le schéma classique C'est-à-dire que vous avez une trentaine de pages de texte Et après vraiment des images plus je trouve que la qualité d'impression est incroyable, la qualité du papier, la qualité des images des designs, on sent qu'il y a une véritable recherche, je trouve que c'est assez complet comme il l'explique dans son livre, le Pierre Lambert sur Pinocchio est déjà sorti à un plus gros format et donc plus cher, et en fait il explique que c'est pas juste une réédition mais c'est vraiment une remise à niveau avec de nouveaux concept art, etc, donc j'ai pas le premier donc je peux pas juger de ce que j'en vois là en tout cas, je le trouve très complet et vraiment très beau, et si vous êtes fan de Pinocchio vous allez adorer, alors je pense que je l'ai un poil moins aimé que le Bambi euh, sur le plan du texte. Les anecdotes étaient très intéressantes mais il euh, y a un avant-propos qui est fait avant euh, que Pierre Lambert lui-même s'exprime et alors je l'ai trouvé d'une inutilité par José Manuel Xavier euh, désolé monsieur hein mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. Pierre Lambert, par contre, lui, a toujours des, des anecdotes qui sont vraiment passionnantes à suivre. Et j'ai adoré lire ce livre. Comme je vous dis, vraiment, c'est un régal de découvrir les images et les moindres petits détails. Il nous explique notamment pourquoi est-ce que euh, autant d'œuvres ne sont pas signées, enfin. Vraiment, il y a plein de choses qui sont très très intéressantes et c'est encore un livre que je suis très heureuse de posséder dans ma collection. Je pense que c'est un livre qui plaira aux personnes qui aiment les belles images, qui ne euh, sont pas dérangées d'avoir des livres sans forcément énormément de textes. Si vous, vous recherchez des livres où il y a énormément de textes, énormément d'explications et que vous accordez pas trop d'importance au visuel, je vous le déconseille. Parce que je pense que ça c'est plutôt un livre un peu comme une collection d'œuvres d'art. Voilà un catalogue d'œuvres d'art, plus que vraiment un art-off comme on peut le voir un peu avec les monde de Ralph. Voilà ma Pixie Army euh, pour cette vidéo Disney Book, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup quel livre vous aimeriez que je chronique pour la prochaine fois. Si vous, vous avez des livres Disney que vous avez lus, que vous me recommandez ou que vous me déconseillez, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires, ça peut être des livres que j'ai déjà présentés ou des livres que je connais pas encore. Vous m'avez prouvé plus d'une fois que euh, je pouvais faire de belles découvertes grâce à vos commentaires, Donc euh, n'hésitez pas, vos recommandations sont les bienvenues et j'espère euh, que ce livre euh, Pirates des Caraïbes vous plaira euh, et que ce concept du coup euh, d'échange avec la communauté vous plaira, j'espère que vous jouerez le jeu surtout, c'est vraiment important. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire qui fait toujours plaisir, de vous abonner et de partager au plus grand nombre pour faire découvrir notre passion à plus de fans Disney et en attendant la prochaine vidéo ma Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime très très fort.